Hi family, it's your boy right exclusivement sur Evangile Hit Music. Let's go, I'ma talk to you. Yeah, bonsoir à tous, je m'appelle Yann et voici mon histoire. Je suis né à l'aube d'un certain 13 octobre en Côte d'Ivoire. Asthmatique dès le départ, la moindre crise me tue. Mais grâce à Dieu et à la foi de ma mère, j'ai survécu. J'ai quitté ma Côte d'Ivoire au terme de mon enfance J'ai atterri le 10 juin 2001 en France L'objectif était d'être basketteur professionnel mais Je ne savais pas que sur ma vie l'appel de Dieu sommeillait Les réalités de la France m'ont vite rattrapé le manque d'argent et de nourriture m'ont souvent matraqué Cinquième étage, j'ai failli passer de l'autre côté des mortels Mais heureusement que mon grand frère Guillaume était mon modèle Alors en voulant l'imiter un soir, j'ai pris son synthé J'ai commencé à m'exprimer en faisant du rap en Indé Et là j'ai découvert la grâce que j'avais pour l'écriture Sans me douter que grâce à cela, Dieu bâtirait mon futur Il a fait oui, le plus dur Oui mon frère, ma sœur, j'étais loin, loin de la vérité, vérité. Plusieurs fois je l'ai renié, pourtant il m'a choisi Il a fait de moi un héritier, il est venu me délivrer Malgré mes fautes et mon pédigré Il m'a choisi, écoute, à chaque fois que j'avais le mail qui me disait tous unique Pour rester sûr que j'allais percer en faisant de la musique à chaque texte ou freestyle, ils étaient tous épatés. Mais c'était Dieu qui faisait en sorte qu'on voit sa gloire éclater. Et puis il y a eu cette séparation qui m'a fait craquer. J'ai été fidèle et sincère et pourtant elle m'a plaqué. Le jeune Yann a craqué. Ah, j'ai été touché. Dès lors, j'ai renoncé au love, j'ai commencé à coucher. Le péché a rempli mon cœur et l'a mortifié. Je passais des plans à l'hôtel à ceux des prostituées. J'avais l'air vif à l'extérieur, loin de moi le mal-être, mais au-dedans j'étais si vide mais il fallait paraître, frère au fond de moi j'étais si malheureux je voyais que me conformer au monde ne me rendait pas heureux j'avais cette apparence cynique avec un cœur de pieux un peu comme si ce vide en moi avait la forme de Dieu aimer une personne comme moi aurait pu traumatiser et pourtant depuis le ciel Dieu m'avait localisé devant le péché j'avais jamais su changer d'avis mais ce jour-là un simple je t'aime a pu changer ma vie et pourtant j'étais loin de le mériter Loin de la vérité Plusieurs fois je l'ai renié Pourtant il m'a choisi Il a fait, fait de moi un héritier Frère il, il est venu me délivrer Malgré mes, mes fautes et mon pédigré. Dieu le Fils tu a sais quoi choisi Tu sais j'ai commis des erreurs Et pourtant pour moi le Père a donné le meilleur Malgré nos péchés immondes et le poids de nos vices le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Et j'ai pas honte de qui j'étais à cause de qui je suis Car Jésus-Christ m'a rendu libre depuis que c'est lui que je suis Et si je vis c'est pour sa gloire car sans lui c'est zéro Et si je meurs c'est pour la foi et je partirai en héros Peu importe ton passé, tout ce que t'as cassé ou casqué Son amour pour toi est prêt à t'enlacer a Golgotha, oui Dieu le fils a fait le plus dur, quand l'ennemi prône ton passé, rappelle lui son futur, te laisse pas faire, mon frère ma soeur détrompe toi, oui Dieu n'est pas insensé, Dieu ne se trompe pas, mais qu'est-ce que tu crois, on ne donne que ce que l'on reçoit, et si Dieu a voulu de toi, c'est que pour sa gloire tu es le bon choix, oui frère pour sa gloire tu es le bon choix, oui ma soeur pour sa gloire tu es le bon choix, même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois C'est cloué à la croix, les bras ouverts qu'il te reçoit Oui père, pour sa gloire tu es le bon choix Chère mère, pour sa gloire tu es le bon choix Même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois Pour lui tu es le bon choix, oui tu es le bon choix Même si t'étais loin de le mériter Tu étais loin de la vérité Plusieurs fois tu l'as renié Pourtant il t'a choisi il a fait toi un héritier Il est venu te délivrer Ma mère et tes fautes et ton pédibré. Dieu le Fils t'a choisi je your boy Brave On est ensemble